mais tu peux ressortir si tu veux avant pas va ça c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est ça, c'est bien ça, On va regarder commencer. C'est allons, allons,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 Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi, ciel est bleu pourquoi si peu de fraternité et de solidarité dans ce monde de but Pourquoi on fait l'amour ah, pourquoi c'est pour ce la pourquoi, pourquoi on s'aime Dites-le Pourquoi le ciel est bleu pourquoi nos hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, se battent-ils si souvent pour des jambons Pourquoi a de l'eau, comme... yeah. autant de malheureux et de blessés Pourquoi la guerre Pourquoi la peine, en le Et pourquoi va-t-on acheter des pommes qui viennent d'Argentine alors que nos paysans concluvient en, en font pousser autant dans leur... Euh, dans leur Mais leur... pourquoi le soleil, est sont... Les sont ouvertes. Pourquoi elle est Et pourquoi la culture, c'est pas du luxe Et pourquoi la culture, c'est pas du luxe Je ouais. non non. non. Je I <laughs>